Chers traders et investisseurs, vendredi 5 juin, bonjour Incroyable Nous avons vécu ce matin, tout comme dans les jours précédents, un emballement à la hausse des marchés au niveau mondial. Donc, c'est très simple. Pour nous, maintenant sur le DAX, qui est notre indice de référence, le prochain objectif, il est aux alentours de 12 900-12 950. Et le fait très important est que la hausse de ce matin s'est produite avec du volume. Et ça, c'est très très important. Nous sommes très impressionnés et nous continuons à penser que c'est fortement exagéré. Nous sommes typiquement en situation de faux mots, mais ce n'est en aucun cas étonnant. Nous avons une certaine expérience des marchés depuis de très nombreuses années et croyez-moi ça n'a rien d'étonnant parce que la hausse appelle la hausse mais je n'ose pas dire plus dur sera la chute parce que je ne sais pas du tout lorsqu'elle arrivera ou quand elle arrivera mais un autre élément est quand même relativement inquiétant c'est que la volatilité avec une telle hausse reste élevée aux alentours de 24, 25 et un marché qui monte énormément avec une telle volatilité, croyez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a un des deux qui a tort. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Bref, de toute façon, le marché a toujours raison. Et personne, vous m'entendez, personne, en majuscule, n'est meilleur que le marché. Le marché a raison et c'est ainsi. Il ne faut jamais se mettre contre. Jamais, jamais, jamais. Dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin de nouveau un strike avec 4 trades gagnants sur 4, accompagnés de 3 médailles. Espérons un après-midi aussi actif. Nous attendons des chiffres très très importants à 14h30 sur le chômage. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée, un très bon week-end et à lundi